Je m'appelle Radwan Mebarki et je suis le président fondateur de l'association Tout est possible. David Violi, l'ensemble de Jardini on aide les publics les plus fragiles à révéler leur potentiel. C'est-à-dire qu'on croit qu'il y a une lumière en chacun d'entre nous. Et puis finalement, on prend des gens qui ont peut-être un peu perdu confiance ou qui n'ont pas eu l'idée au bon moment. On les prend, on leur donne confiance, on les prend par la main, on les fait mettre le doigt sur le sujet pour lequel ils sont venus au monde naturellement. Et on essaye de trouver le véhicule pour qu'ils puissent en vivre. Les musiciens, c'est beaucoup des amis en qui on croit énormément, euh, qui, euh, qui nous touchent par leur euh, tempérament, leur... Euh, leur euh leur esprit créatif, leur, en fait, chaque personne a vraiment quelque chose de différent, euh, quelque chose d'un peu spécial et euh, c'est comme un réservoir de, de talent en fait, cet ensemble qu'on qu essaie de, de configurer de manière un peu différente à chaque fois en fonction de la nature des projets. Alors on structure des, des outils pédagogiques en fait. On a commencé par du papier, aujourd'hui on fait un peu de, de numérique, beaucoup de numérique même. Et euh, on, on structure ça à partir des conclusions de la recherche scientifique en éducation. Et on le propose aux enseignants, on les accompagne dans la mise en œuvre et on mesure chaque, chaque, à chaque pas l'évolution des élèves avec euh, la mise en œuvre de ces outils-là. On est fondamentalement convaincu qu'on a tous un projet sur terre, on a tous un truc magique à l'intérieur de nous et forcément il y a des biais, il y a des expériences de vie qui vous font l'oublier un petit peu et en fait notre job c'est de se dire en fait il y a cette lumière à l'intérieur de nous et même si euh, tu as pris un coup parce que tu n'as pas eu le bon diplôme ou le bon endroit où tu es né ou le divorce ou l'accident de vie ou le, le, le dépôt de bilan de l'entreprise, enfin, tout ce qui peut t'arriver, en fait c'est dans ce moment de brouillard de vie de venir dire bah, en fait il y a de la lumière, il faut juste qu'on la retrouve et une fois qu'on retrouve cette lumière on s'en sert comme boussole pour redéfinir un nouveau projet d'emploi. C'est avoir confiance et savoir que nos partenaires vont donner le meilleur avec nous et vont mettre tous les efforts nécessaires à construire le rêve commun. en fait au potentiel de chacun, c'est vraiment euh, éviter de laisser des, des, talents, euh, des talents endormis euh, et des destins euh, interdits qui sont reconduits parce qu'on euh, qu imagine que si on n'a pas ceci, on ne peut pas faire cela euh, et parce que si on ne présente pas telle, euh, telle ligne, euh, on, on est interdit d'aller sur cette voie-là.